Il existe deux espèces de discentre au Québec, tous deux présents sur la réserve de biosphère du Mont Saint-Hilaire le discentre à capuchon et le discentre du Canada. Le discentre à capuchon est le plus commun des deux. On le reconnaît à ses fleurs ornées de deux longs éperons divergents. Le discentre du Canada se rencontre surtout sur la montagne. Les éperons sont plus arrondis et la fleur épouse la forme d'un cœur. Les Iroquois Nommez cette plante « ce sur quoi les esprits se nourrissent ».